Charlene Picon, j'ai 33 ans, j'ai démarré la planche à voile à 11 ans. J'ai eu un parcours dans la, dans la région qui m'a permis de progresser d'année en année pour atteindre le Graal en 2016 avec une médaille d'or aux Jeux Olympiques à Rio. Avant ça, il y avait eu quelques étapes, J'étais championne du monde en 2014 et championne d'Europe trois fois en 2014, 2016 et 2013. Ma discipline, c'est la RSX, le nom un peu barbare pour la planche à voile olympique. Euh, c'est Nel Pride, le fabricant. On a tous le même matériel. On n'a qu'une seule voile, quel que soit le vent. Donc euh, de 3 à 30 nœuds, on navigue avec une 8,5 mètres carrés. C'est le support olympique jusqu'à Tokyo 2020. Après la grossesse, il euh, euh, faut refaire le cardio, refaire. Euh, les muscles, le gainage, donc il y a tout à faire, on repart de zéro. Ça dépend des moments de l'année aussi, si on est en approche de compète. Mais là en ce moment, c'est tous les jours de la préparation physique pour retrouver un niveau de base. Là c'est la reprise, donc c'est une heure et demie, deux heures par jour. Tout ce que je fais, je le fais à 200%, mais il faut que derrière le moteur, ça soit la passion. Et l'anecdote, c'est que j'ai failli arrêter beaucoup de fois la planche à voile. Je me disais, mais là, c'est bon, j'arrête. Et au final, je ne sais pas ce qu'il y a un truc en moi qui fait que, que je continue toujours. Et, et je m'étais dit qu'après la médaille d'or à Rio, euh, c'est bon, je pouvais arrêter là-dessus. J'ai toujours ça qui m'anime. Il y a toujours cette petite étincelle, cette passion qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de continuer et, et de, remettre, de remettre ça. Je suis vraiment ravie de faire partie de la ci Initiative Team Voile parce que c'est une entreprise rochelaise qui s'investit à fond pour soutenir les sportifs locaux et il n'y en a pas tant que ça. On a beaucoup de valeurs en commun, c'est une entreprise innovante qui est en train de monter fort au niveau international. Ils veulent monter les échelons pour devenir les meilleurs, donc ça me parle beaucoup. Récemment, il bah, y a eu euh, une blessure à, plutôt à l'entraînement où euh, euh, on était sur le site du Mondial 2014 à Santander en Espagne. Euh, on était sur un, un départ et la Hollandaise a gêné euh, Adrien, donc, euh, qui est aussi du team CELSI, qui était en entraînement avec moi à ce moment-là et il a, pour l'éviter, il a dû changer sa trajectoire. On s'est retrouvé face à face et il m'est rentré euh, à pleine vitesse dans, dans la cuisse. Et euh, bah là, j'ai cru que j'avais le fait cassé. Au final, euh, j'étais championne du monde trois mois après.